Bonjour, merci de me rejoindre, cher ami Balance, pour votre tirage pour ce mois de juin. Alors, ce qu'on va déjà faire, c'est qu'on va voir votre petit message avec le petit oracle des animaux du pouvoir. Tout est petit, tout est petit dans notre vie. On va se mettre un petit peu de luminosité, voilà, c'est un petit peu mieux peut-être. Alors, on va hop, laisser les reflets. Donc, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance pour le mois de juin alors, en message, vous avez donc la luciole. La luciole, ma lumière intérieure brille avec discrétion et sagesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Ah, ben écoutez, c'est un très beau message. Alors, la luciole, et c'est vrai que c'est un animal très discret qui brille euh, par sa délicatesse, c'est vrai, et sa discrétion puisque la nuit, euh, il faut se promener pour les voir. Et euh, c'est un animal tout à fait singulier. Et c'est vrai qu'il peut illuminer aussi les endroits où il se trouve de telle manière à faire briller ce qui est autour de lui Alors l'énergie pour nos amis Balance Pour le mois de juin Les balances. Alors déjà on en a quelques-unes qui se sont retournées nous avons donc, ah, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai l'impression que la vidéo est un petit peu foncée. Vous avez ici donc plusieurs énergies, on va regarder ensemble. Alors, en tout cas au niveau de discrétion, avec la Luciole, on a quand même les mains et points liés. Donc avec cette femme qui est un peu tapis dans l'ombre et qui ne peut pas pour l'instant bouger. Alors, pourquoi elle ne peut pas bouger elle ne peut pas bouger alors qu'elle voudrait quand même bien s'exprimer avec le chakra de la gorge. Ici, vous avez donc sur, cette, euh, sur ce, euh, cette, euh, enfin, ce personnage, <rire> excusez-moi, j'ai bugué. Euh, sur ce personnage, vous avez euh, donc, vous voyez, les, les, les mains liées. Vous avez une situation aujourd'hui, euh, que ce soit professionnelle ou sentimentale, où vous ne pouvez pas agir. En tout cas, c'est cette énergie-là. On vous dit que vous êtes plutôt, euh, plutôt bloqué sur, euh, sur le mois de juin ou vous rentrez en tout cas avec cette énergie du blocage, vous allez pouvoir vous exprimer parce que avec euh, l'archange ici, euh, donc euh, le cinquième chakra hein, de l'archange Gabriel, c'est vraiment le chakra de la gorge, donc vous allez pouvoir vous exprimer et dire ce qui ne va pas, parce que les choses sont figées, sont bloquées, et, euh, et il est peut-être temps que ça s'arrête, hein, il est temps que ça cesse parce que cette situation, ces blocages, euh, alors, ça peut être des blocages aussi karmiques, hein, Mais c'est, pour moi, euh, quelque chose qui vous pénalise. Et on vous dit que c'est lié aussi à, à la... Enfin, que c'est lié... Que ça impacte sur votre famille. Ça vous... Euh, forcément, ça ne veut pas parler à tout le monde. Mais euh, en tout cas, c'est quelque chose qui vous... Qui ternit l'ambiance familiale. C'est quelque chose qui vous fait... Euh, euh, qui vous fait euh, vous sentir mal à l'aise. Voilà. Il y a une situation pesante. Voilà. Je cherchais. Euh, le l'expression exacte avec le, le magicien ici vous avez quand même un très très beau euh, euh, guérisseur vous voyez un guérisseur de tous les temps euh, guérisseur de tous les temps ça veut dire que la roue elle tourne enfin euh, il y ya un nouveau cycle pour vous puisque vous avez enfin peut-être réussi à, à comprendre tout ce qui s'est passé dans le passé euh, peut-être sentimentalement vous étiez lié dans une situation et vous allez pouvoir enfin euh, bah, trouver une porte de sortie professionnellement vous avez peut-être trouvé aussi une porte de sortie, les balances mais euh, quoi qu'il arrive, en tout cas ça va se débloquer avec ici euh, l'archange de l'ouverture du, du, du cinquième chakra vous êtes quand même euh, sur euh, sur une communication euh, assez forte euh, je vais vous donner un petit conseil pendant que j'y pense hein, parce que c'est quelque chose avec lesquelles, je, enfin moi je travaille beaucoup avec les pierres, hein, euh, vous avez été voir un peu mes vidéos, mes sites, euh, parce que j'ai pas mal de blogs et des choses comme ça. En tout cas, vous êtes entouré d'une aigle marine pour vous et de la l'agate bleue. Donc si ça vous parle, la calcédoine aussi, euh, ça peut vous aider à libérer vos, votre communication et vos pensées fluides. Donc euh, la l'agate bleue, l'aigle marine et la calcédoine. Hein. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut vous aider justement à vous exprimer et à vous sentir peut-être davantage entendu. Quoi qu'il qu arrive, quand vous allez réussir à, à débloquer cette situation, parce qu'elle va se débloquer, on vous dit que derrière il y a l'abondance qui revient. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une bonne chose. Merci aux petits oiseaux que j'entends aussi derrière moi, <rire> si vous les entendez dans la vidéo. Vous voyez, ils chantent aussi, donc c'est un bon signe de présage vous allez pouvoir enfin débloquer tout ce qui est à débloquer pour moi sur la période du mois de juin. Donc si vous avez un, un, un souci professionnel, bah écoutez, ça va, ça va enfin se, se débloquer. Si vous avez un souci financier, ça va peut-être pouvoir enfin se se débloquer, peut-être que vous avez fait un prêt et puis vous attendez toujours la réponse et qu'on vous dit rien euh, peut-être que sentimentalement bah, vous attendez que quelqu'un revienne pour, dans votre vie et vous ne l'avez pas vu venir vous n'avez pas de nouvelles de lui ou d'elle euh, en tout cas les choses sont en train de, bah, de changer euh, voilà c'est comme ça il y, a des, il y a des cycles qui se font il y a des, il y a des épreuves qu'on doit traverser et là, on vous dit, donc, euh, sur le mois de juin, que c'est quelque chose qui va bouger pour vous, les balances. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de juin, pour compléter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit, oui, que ça a pris du retard, vous voyez On a ici la carte du retard, je vais vous les mettre un petit peu devant ici. Voilà, on a la carte du retard, donc, qui est sortie. Donc, c'est une, une situation qui a duré dans le temps. Et on vous dit que vous allez être aidé par la chance. Donc, il y a un coup de chance qui arrive pour vous. Peut-être qu'une opportunité va se présenter pour que vous puissiez enfin euh, parler de cette situation-là. Euh, D'ailleurs, vous avez la trahison qui est sortie. Donc, vous avez peut-être été victime d'une trahison sentimentale ou euh, dans votre environnement professionnel. En tout cas, vous avez un coup de poignard qui a été planté là. Euh, vous l'avez pas vu venir parce que c'est généralement vous voyez dans le dos comme ça et vous avez peut-être un gros fardeau à laisser sur le bas côté et c'est quelque chose qui a pris du retard. Mais en tout cas il y a un coup de chance qui arrive donc je vais en rajouter une sur la chance ici donc pour les balances alors. Ok, donc on vous dit ici que ça, c'est un coup de chance qui va venir d'étranger. Donc c'est quelque chose qui soit vient d'étranger, soit c'est une, une situation étrangère. C'est un événement étranger qui va venir arranger les choses et débloquer la situation. En tout cas, c'est un coup de chance. Hein. C'est un coup de chance qui, euh, qui, qui vous n'aviez pas vu venir. Hein. C'est un imprévu. Hein. Et vous voyez, on l'a toujours en alignement sur, le, sur la communication avec le cinquième chakra. Et on vous dit qu'un compromis sera trouvé. Donc professionnellement... Il y a peut-être une situation qui demande à être euh, aplatie, aplati, aplati, ouais, enfin mise à plat, <rire> qui doit être à, en tout cas euh, ben, euh, discutée, on doit s'en libérer. Et là, on vous dit euh, qu'une solution sera trouvée. Donc peut-être qu'il euh, y a eu aussi des tensions au travail, mais euh, quoi qu'il se passe, euh, ça va se débloquer ici sur la euh, dernière partie du mois de juin pour terminer ici vous avez le dos de deck en dos de deck vous avez donc la réunion ça veut vraiment dire que, que là vous allez pouvoir vous réunir et pouvoir discuter justement et mettre à place cette situation là donc qu'est ce qui va se passer après parce que là une fois qu'on s'est dit ça c'est bien euh, mais on va aller voir un petit peu plus en détail avec l'oracle de la triade et mademoiselle le normand le message qu'on a à nous dire alors avec mademoiselle Lenormand normand et pour les balances pour le mois de juin qu'est ce qu'on a on a un nouveau contrat on a des soucis et on a donc une élévation donc on a euh, ici un nouveau contrat donc vous voyez quelque chose qui va se mettre en place et euh, qui a mis du temps parce qu'avec les, les petites souris là on s'est quand même rongé les sangs mais on vous dit que ça va enfin aboutir donc, vous euh, voyez, euh, à mon avis, c'est quelque chose euh, qui touchait davantage votre travail que la partie sentimentale. Hein. Ah, voilà. Et on vous dit que c'est quelque chose voilà, qui, était, euh, qui était qui était, vraiment de l'ordre du karma, hein, qu'il fallait nettoyer, euh, mais que ça va être maintenant euh, pour quelque chose de plus stable. Alors, pas, ça vous parle hein, mais en tout cas, il y a des choses qui sont euh, nettoyées au niveau du, du karma. J'ai envie de vous dire, la roue, elle tourne. Hein. Alors, pour les balances, ouais. c'est après le bonheur total. Hein. Vous avez, une fois que c'est dénoué, l'hélice. Et vous avez l'élévation ici. Donc, on rentre enfin dans les portes de, de la joie et du bonheur. On se donne le droit d'être heureux, heureux ou d'être heureuse une fois que cette situation-là est débloquée. Alors, je recouvre avec l'oracle de la triade. Et on va terminer avec le message de la chance. Alors, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a Bah, le choix. Donc, on a en effet un choix qui va se présenter. Donc, il y aura un choix à faire, professionnel ou sentimental. En tout cas, suite à tout ça, vous allez prendre une direction. Et ça va vous donner... Voilà, vous allez avoir la paix ici. Et... la paix on va pouvoir on va pouvoir mes chers amis balance faire un petit peu ouais, faire un peu le plein d'énergie parce que vous allez enfin pouvoir être en phase avec le donc votre destinée donc professionnellement, sentimentalement, il y a une situation qui va se, se dégonfler comme un ballon. Il y a quelque chose qui va complètement euh, être posé et suite à ça, vous allez retrouver la paix et la sérénité. Oh puis écoutez, le dos de deck, vous avez la richesse. Hein. Il me semble qu'on avait aussi la carte d'abondance ici, hein. donc on l'a quand même deux fois. On a deux fois euh, la richesse et l'abondance. Alors, le message de l'oracle de la chance, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit le message qui doit vous être délivré pour le mois de juin. Eh ben, écoutez, c'est super. Une nouvelle page s'écrit, sentimentalement, professionnellement. Prenez le, le secteur qui vous intéresse. Ce sont les énergies qui s'ouvrent pour vous. Donc, une nouvelle page s'écrit. Vous avez la clé. Donc, c'est vous qui maîtrisez les situations et la situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, financière. Vous avez enfin la clé. C'est bon. Les portes vont s'ouvrir. Et ici, on vous dit qu'avec la main de Fatima, vous avez euh, la possibilité d'attirer à vous toutes sortes de situations. Donc, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai envie d'être Balance pour le mois de juin. Et vous avez encore une fois la paix. Quand je vous dis que vous allez retrouver la paix. Voilà, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous, euh, chers amis Balance. Et je vous dis à très bientôt. En tout cas, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.